Mais putain, mais arrêtez de me donner ça à chaque fois Putain, bande de raciste, va Euh, t'es un peu, mais qu'est-ce que tu veux que je sourie avec ma grosse... Je peux pas sourire, c'est affreux si je souris. Ah, déjà, j'ai une tête incompatible avec le sourire, je souris, je fais peur, j'ai une tête de coupable. Limite, on me dirait, non, souris pas, c'est mieux, t'es encore plus joyeux quand tu souris pas. <rire> Ouais, je mauto c'est un truc de ouf. Non, mais quelqu'un, c'est bien parce que le pire dans tout ça, c'est que t'as raison. Il est là Let's do this Deux contre moi, deux Vous avez vu les mecs, ils sont deux contre moi. Mais putain, mais, mais je suis vraiment un gros fils de pute Oh, Zé zénon là Inch'Allah, tu t'es l'escrite Chais Mais... Putain, mais pète-lui sa mère à ce gros fils de pute, là la là. J Bref, putain, je te dis rien parce que c'est, ouais. Oh. Attends, toi, à mon avis, t'as des postillons, là, chelou, hein <mix> La sulfateuse hein, avec ta mère, la reste salope. Mais allez, le Putain, mais j'ai même pas fait top 1. Ah, si, j'ai fait un top 2 aussi. Je veux dire, c'est rien quoi. De la soirée, j'ai construit, j'ai rien fait. De cette putain de soirée, j'ai rien fait. Je t'ai baisé ta Mère la grosse Reine des putes avec une arme de poing Fils de pute Je suis une... un fils de pute Moi Moi je suis un gros fils de pute rien ce soir Ah oui c'est vrai je suis en duo Lubos the fighter Ah oui attends Hello Hello, hello my friend. Uh, listen, hello. Do you speak French, my friend? Uh, speak French, my friend, ou là. Ça a été fouillé, ça a été fouillé. Oh, putain mais. Aïe Ah il me fouillé, putain c'est bon. Aïe a me fouillé, aïe a me fouillé, c'est bon! Mais tu fais quoi? <rire> putain, pourquoi tu danses en duo, putain? Putain, je. Elle me saoule! Je suis mal barré. Ça va, en tout cas, la. Là, là, là, là, là, il la euh, enfin, elle a l'air de bien construire. Elle a pas de réflexe en tout cas. Bon les gars je crois que je suis mal barré. Je vous dis concrètement. Je suis mal barré. Si j'arrive à faire quelque chose. Comment on dit voler en anglais Comment on dit voleur en anglais Quoi Ouais, ah, still. Ok. I am still <rire> I am still. On the French, j'ai volé ton arme. I am, I am still wipe weapon, scar. Merde Voilà, je lui ai rendu parce que vous me l'avez demandé. Je lui ai rendu parce que vous me l'avez demandé. Non, je l'aurais pas rendu. Franchement, hey, MDR, MDR à toutes les personnes qui m'ont dit tu habites dans un hôtel. Mais vous savez combien coûte un hôtel au, au, à l'Arc la, euh, de Triomphe Est-ce que vous avez l'idée d'un prix d'un hôtel par soir Tu vois ce que je dire ou pas Tu comptes 200 euros à 300 euros la nuit. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu les gens me dire oh, t'es c'est un hôtel. Moi, ça aurait été un hôtel, je vous l'aurais dit, moi. Pourquoi je vais me cacher de ça au contraire, euh, euh, j'aurais voulu habiter dans un hôtel, c'est le luxe, dans un hôtel, d'habiter dans un hôtel au L'Arc de Triomphe, c'est la vie, ça. Et les gens, ils veulent rien savoir. Non, t'habites dans un hôtel. Bon, ok, c'est pas plus mal, merci, frère. Tu me rends service quand tu me dis ça, bon. Va voir, va voir le tarot, va voir le tarot des... Je te parle pas des hôtels euh, Ibis ou Formule 1, là, ou je sais pas quoi, là. Je te parle des gros hôtels d'ici là. Dans le 8ème, de toute façon, c'est que des, c'est que des hôtels chics. À côté de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, et tout tous baratins là. Les gens, ils sont complètement tarés, oh là. Des cas, c'est pas, c'est pas galère le loyer. Non, franchement non. Je le paye euh, <rire> un peu plus cher que mon, je le paye un peu plus cher que l'autre, mais, euh... mais voilà. C'est fou, c'est la pure classe de dire j'habite dans un hôtel à l'arc de Triomphe. Et limite, tu t'en t'embrances, tu te dis, toutes les, toutes les nuits, je paye la chambre. Toutes les nuits. C'est pas par moi, parce que c'est pas un loyer. Tu dis dis, je lâche, trois 300 euros par nuit. C'est fou, quoi, à ce prix-là, je préfère limite payer mon loyer, moi. Mais bon, c'est pas grave. Tu payes combien Haha, <rire> Je peux pas le dire, par contre. Allez, je vous aide. Entre 1000... Entre 1000 et 4000 euros. Voilà. Bah, la tranche, elle n'est pas trop élevée. Hein. Et en plus, je vous ai aidé, là. Je vous ai aidé en disant elle n'est pas trop élevée. Entre 1000 et 4000. Mon, mon premier appartement, là où j'habitais, là, bah, là, quand j'ai déménagé, là, je payais 998 euros. Goul, goul 1000 euros. Le loyer, quand j'habitais là-bas. Je me euh, désabonne ton gros Q qui m'a désorienté. Ok. Ah, ah, ah, ah, ah J'ai vu deux bonnes réponses d'affilée. T'as un, un, un lien salon, c'est gênant pour les invités. Non, pas du tout, au contraire, non. Après, c'est les studios parisiens, frère. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Hein. Après, tu peux le séparer avec un rideau. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je l'aime bien. Après, moi je savais au plus profond moi, j'ai déjà quand je le présente à nos abonnés, les abonnés vont pas être chauds. Ils vont dire non, on préfère l'autre. Au plus profond de moi, je le savais, oui, mais après j'ai dit allez, quitte au tout. Je la représente, ça passe ou ça casse, hein, l'appartement il est pour moi. Hein. Moi personnellement, je m'y saute bien, je suis apaisé. Et quand mon frère il est venu avec sa femme, c'est ce qu'il a dit, il a dit franchement, quand on rentre dans ton appartement, on est apaisé. Double vitrage, etc., on entend rien. On va faire un petit kiff vite fait, d'accord on oh, va faire un petit kit. C'est oh, -ce ah. cool comme ça. Son hein. <rire> prendre prend trop l'écran. Ça les couche-clotte. Eh, hey, mais attendez, il triche là! Eh, hey, vous avez vu, il triche, il triche! Les gars, il triche! Les tricheurs, comment on fait pour les reports?